Et c'est parti pour le style The Dark Knight de Hans Zimmer. Alors, bon, il faut que je le dise, euh, ça a été le moins galère à faire et ça me fait trop rire parce que honnêtement, et je suis pas le seul à le dire, et j'en suis content, c'est pour ça que je peux me permettre de le dire, c'est que apparemment, ce que j'ai fait ressemble au moins autant que les autres au style du compositeur imité. Pourtant, je l'ai fait en trois jours alors que les autres c'était en un mois. Je sais que le style de Zimmer euh, se base pas mal sur euh, la conception du son, le sound design et qui passe le le plus de temps là-dessus. Moi, je sais pas faire ça, hein, d'accord C'est pas mon domaine. Euh, je suis plus dans, dans l'écriture euh, orchestrale, quoi, pure. Et donc, si je me base que sur l'écriture orchestrale et que j'arrive à atteindre un truc qui ressemble quand même pas trop mal au style de, de Dark Knight sans sound design, je me demande, je pose la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup, en fait, de travailler 90% du temps pour ajouter, je sais pas, 10% de singularité à son morceau Débattez dans les commentaires, voilà. On, on va lire ça. Mais en tout cas, voilà, euh, vous allez comprendre très vite en regardant la partition pourquoi euh, j'ai mis aussi peu de temps à faire ça Double croche, double croche, double croche, croche, croche, croche, croche, croche, croche, croche, croche, croche, ronde, double croche, double croche, double croche, double croche, ronde. Non mais sérieusement. Alors je lui ai donné un peu de crédit parce que là, regardez, hop, j'ai fait une petite portion du morceau en 5/4. D'ailleurs, personne me l'a dit, mais après coup, ça m'a fait penser au thème de Terminator. Bon, on a des percus mais qui tapent toujours sur les croches. On a des longues notes qui durent toute une mesure, une mesure, une mesure, enfin il n'y a pas de fantaisie en fait, niveau mélodie c'est assez mort, des rythmes très marqués, alors les sons sont puissants, les couches sont vraiment accumulées, alors là pour le coup on n'a pas vraiment de Contre-champ, c'est très homorythmique tout ça. Euh, les mélodies bon, bah, sont simples et très répétitifs, ça pour le coup c'est pas du tout comme John Powell. Je vais vous faire entendre, mais globalement je sais même pas si je vais vous faire entendre parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. La musique se déconstruit à l'écoute seule. Alors si je peux peut-être faire entendre ce petit passage au violon solo, et je suis assez content parce que je l'ai joué moi-même sur mon violon, alors évidemment en, en plusieurs fois, hein. vous allez rigoler. Alors les, violon, les violonistes parmi vous vont vraiment se foutre de, de ma gueule, mais <rire> c'est pas grave. Dans le mix, ça passe. Ouais bon, ouais, tout seul c'est vraiment moche, mais je l'ai fait doubler par euh, des violons qui jouent en euh, col legno, donc ça fait ça les deux. qu'on a dans le thème du joker bon voilà alors euh, tout de suite ça fout dans l'ambiance hein, c'est vraiment très puissant et évidemment euh, on m'a dit aussi c'est le, le style qui colle le plus à avengers ouais c'est le style qui colle le plus au gros blockbuster d'action vous voulez dire bah ouais évidemment donc euh, forcément ça ça passe et puis de toute façon c'est un style passe-partout donc limite ce style passerait à, sur beaucoup plus de films en fait y a pas de y a pas de singularité euh, enfin beaucoup moins je trouve il y a une identité vraiment très euh, passe-partout quoi oui c'est un reproche que je fais bon moi c'est parce que je, je suis pas du tout fan de ce que fait euh, zimmer euh, surtout euh, surtout Récemment. Donc ça commence direct. On a plein de percus, de euh, des, des des sourdos et des trucs comme ça. Les cuivres voilà, qui, qui tirent leurs notes sur toute la mesure, il n'y a pas vraiment de mélodie. Euh, ça je me suis inspiré du Joker, les violons dissonants. Les gros cuivres graves. On m'a dit il n'y a pas trop de cuivre bien grave. Alors pourtant vous l'avez pas entendu là, genre là. Ah voilà là tellement gras qu'il en est fake d'ailleurs ce son mais dans le mix ça va ça passe bon on a toutes les cordes qui jouent voilà sur les mêmes rythmes on le voit là des gros coups de cuivre aussi derrière en staccato euh, peut-être que vous avez entendu la guitare à ce moment là Bon ouais, j'ai essayé d'ajouter des idées de sound design, des sons qui ne sont pas orchestraux, mais bon, ça reste très léger quoi. Mais ça, ça le fait. Là, un son un peu électro, mais on l'entend pas trop dans le mix. Ah oui, il y a un swoosh, à un moment, il y a un swoosh, il y a des swoosh partout. Tout ça pour rappeler ses sound design, alors donc euh, dans le mix ça fait... Là, plutôt que les cymbales qu'on fait jouer en, en tremolo crescendo euh, bah, euh, là on a des d'autres sons qui vont permettre la transition d'une d'une séquence à l'autre oh franchement je m'arrête là pour timer hein euh, ah sinon la fin ouais la fin bah évidemment vous aurez peut-être reconnu les deux accords du thème principal de Batman Begins et donc euh, repris dans The Dark Knight voilà ça a-t-on le droit de dire que ce n'est pas une copie du thème principal parce que ce ne sont que deux accords qui sont très simples juste à poser un petit peu comme ce que j'ai fait pour Matrix donc je me suis, euh, voilà, j'ai carrément osé euh, reprendre ça mais voilà quoi, enfin franchement euh, c'était pas le plus compliqué et je suis content du résultat parce que bah ouais ça pète quoi, enfin moi j'aime bien hein, et ça va bien à la scène et c'était bien parce que c'était facile à faire donc c'est un petit bonus et euh, en plus de ça les gens ont aimé donc euh, bah tant mieux. Alors euh, débrief final, alors au niveau des commentaires ce que, ce que j'aimerais ajouter aussi c'est que il y en a quelques-uns qui ont. Alors, il y en a un au moins sûr qui a détesté mes musiques, mais alors je sais pas, il a sûrement un truc contre moi parce que faut pas à quel point ça aurait pu être aussi dégueulasse mes musiques. Je veux bien entendre aussi, et donc ça c'était le dernier point que je voulais soulever, que euh, les sons orchestraux que j'ai produits sont loin d'être réalistes. Mais c'est étonnant parce que j'ai l'impression d'avoir plus euh, maintenant ce genre de commentaires qu'avant, où, où vraiment mes, mes compos euh, produites sur FL Studio et tout, avec d'anciennes banques de sons et avec euh, beaucoup moins de skill, euh, donc qui étaient beaucoup plus dégueulasses, bah, j'avais beaucoup. Plus de commentaires, euh, beaucoup moins de commentaires comme ça. Là, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je sors un truc, euh, boum, on me tombe dessus pour le, le réalisme des sons. Euh, alors que, bah, voilà, on me dit souvent euh, change de banque de sons euh, pour avoir des meilleurs. Alors que, franchement, euh, les meilleures banques de sons que j'ai, bah, c'est, je vous montre. Là, j'ai du Berlin. Là, j'ai du euh, Spitfire Audio. Là, j'ai du Ciné Sample. Euh, Speedfire audio encore euh, Bon là c'est Signal Speedfire Speedfire Bon là c'est euh, LA Scoring Strings Pour les euh, glissando dissonants Mais euh, j'ai aussi euh, BBC Symphonic Orchestra Enfin euh, c'est des trucs Alors ça c'est hyper récent De Speedfire Franchement c'est des trucs euh, C'est des bonnes banques de son en fait enfin, C'est pas les trucs gratuits quoi Donc c'est pas les banques de son le problème euh, On me donne souvent, souvent des conseils Toujours les mêmes conseils Je suis très content d'avoir des conseils Mais le problème c'est que Je les applique ces conseils Par exemple euh, Faire jouer des vélocités différentes Selon les notes pour pas que ça soit les mêmes répétitions, pas que ça soit trop robotique. Faire des petits décalages dans le rythme pour pas que ça soit parfaitement dans le tempo. Je le fais tout ça. Euh, faire jouer les cordes un petit peu avant euh, la note voulue parce que pour avoir meilleur les gâteaux, je le fais aussi. En fait, on me donne des conseils qui ne me permettent pas pour l'instant d'améliorer mon rendu et ça me déçoit un peu. Je sais pas comment faire mieux. Je sais que je pourrais. Enfin, je sais qu'on peut parce que alors il y en a un qui m'a évidemment donné euh, un lien vers une vidéo d'un mec qui reproduit le thème principal de Star Wars euh, tout en virtuel, mais... Euh, Franchement, d'un niveau, d'une qualité euh, magnifique, euh, je n'ai pas son niveau, donc ça m'a valu. Hein. T'es un mauvais compositeur, en gros. Donc, euh, <rire> c'est sympa pour l'ego, ça fait mal. Euh, que dire de plus En fait, ouais, voilà, j'ai fait au mieux et j'ai progressé par rapport à avant. Et on me, on, on, on me tombe dessus toujours sur le réalisme des compos. Évidemment, si j'avais un orchestre, la, la, la question se réglerait très vite fait. Ce que j'écris, c'est pour un orchestre. Et il y a un autre truc que j'aimerais aussi ajouter ici, c'est que un, un de mes arguments, vraiment, c'est que euh, je sais pas, écoutez euh, mes compos et pour vous laquelle sonne le plus réaliste Je vous aide, pour moi c'est euh, celui de Hans Zimmer. C'est là où j'ai le moins problème de réalisme au niveau du son. Mais regardez la partition C'est que du du, que du staccato ou du, du, des, des, des notes longues. Il n'y a pas besoin d'articulations différentes parce qu'il n'y a pas de mélodie complexe et élaborée euh, qui nécessite des notes courtes, des notes longues, des, des variations dans l'expression, etc. C'est à ce moment-là en fait que ça devient plus compliqué à, à rendre plus humain et plus réaliste. Alors que Zimmer, bon bah, euh, les, les sons seuls, Genre un, un staccato de cordes, vim, ça, ça sonne bien seul. Donc si t'en enchaînes euh, en enchaîne comme ça 10, bah oui, ça sonne bien. Alors que la partition de Williams, bon que là j'ai fermé, c'est jamais aussi régulier, aussi métronomique. C'est des mélodies complexes, euh, Powell aussi. Enfin bref, c'est beaucoup, beaucoup plus dur à faire, euh, à rendre beaucoup plus réaliste. Alors en passant plus d'un temps, ouais, peut-être que j'y arriverai, mais honnêtement, je sais même pas comment en fait, parce que j'utilise je, je, déjà des articulations différentes de notes, etc. Donc c'est très chaud. Bah pff, encore une fois, j'appelle à vos conseils, mais d'autres conseils du coup, des conseils que je n'applique pas encore Alors j'avais un conseil C'est de jouer moi-même les mélodies Alors il faut que je vois Comment brancher mon, mon clavier à, à, au truc Et voir si ça va pas me prendre trop de temps De faire comme ça Et voir si vraiment ça, ça vaut le coup Peut-être Peut-être vraiment euh, de jouer moi-même les, les mélodies des trucs, mais d'un autre côté, je compose sur Mélodie Assistant, qui est une partition numérique. Donc il faut bien que je, enfin ouais, que je transfère le MIDI sur le sur FL Studio, quoi, pour le pour le programmer euh, avec des instruments virtuels. Bon, c'est toujours compliqué cette histoire, mais euh, voilà, c'est le négatif qui remporte à chaque fois. Pourtant, euh, bah, je suis encore une fois, je suis assez content de ce que j'ai fait. Je suis content de l'avoir euh, quand même sorti. Ça a été assez dur de le sortir parce que je m'attendais au négatif et je l'ai eu le négatif, mais au moins je m'y suis attendu. Mais dans l'ensemble, dans, dans l'ensemble, les commentaires étaient plutôt encourageants. Ça, c'est cool. Et je terminerai par dire que euh, pendant que j'ai programmé la version Dragon, j'ai tourné un épisode de, bah, de Let's Score en fait, un épisode spécial euh, que je sortirai et qui a été demandé alors à l'époque, hein, donc ça fait longtemps, qui me demandait comment je passe des sons de mélodie assistante à la version euh, définitive. Et donc euh, je l'ai fait en même temps, et j'ai montré 2-3 petits trucs, et là ça va me permettre de vous montrer, euh, et donc pour ceux qui, qui font de la, de la MAO, de vous montrer moi comment je fais, et peut-être que là d'autres conseils euh, émergeront, en tout cas je l'espère. Et bah, j'espère que ça vous intéressera aussi comme vidéo, donc, à venir très bientôt sur la chaîne, et la vidéo est déjà prête. En tout cas, celle-là, je vais la sortir avant, je pense, parce que le débrief se faisait attendre, à mon avis. Bon, je vous souhaite une bonne euh, nouvelle année euh, 2021. Euh, J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous faites euh, tout ce que vous voulez dans votre vie. Faites des projets, faites comme moi, c'est trop cool. Voilà, et puis euh, n'oubliez pas, restez abonné, puisque bien sûr, euh, l'épisode sur euh, la saga Matrix va sortir en quatre parties que je suis en train de monter. Ça avance, ça avance. On va, on va en voir le bout. J'espère que vous serez au rendez-vous, sincèrement, parce que ça a été le plus gros boulot de ma chaîne. Oui, euh, même limite plus gros que le travail sur le Seigneur des Anneaux. Donc euh, bah, si ça vous intéresse, je vous invite à rester abonné. Je vous fais des gros bisous. A bientôt.